Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant l'ordonnancement d'Azeroth. L'ordonnancement d'Azeroth, c'est tout simplement la mise en ordre de tout ce qui va se passer sur Azeroth par les titans. Donc c'est évidemment la vidéo qui arrive juste après l'Empire Noir, les dieux très anciens ont été enfermés dans leur, dans leur prison. Et donc, eh c'est le moment où en fait, les titans vont essayer eh bien, de faire en sorte que l'ordre soit construit sur ce monde. Qui est Azeroth, qui je le rappelle abrite la du Titan Azeroth. Donc, et eh bien pour ce faire, euh, notre, euh, no, nos vainqueurs vont eh bien, devoir s'occuper d'un problème important et problème principal. C'est tout simplement, je rappelle, il y a trois dieux très anciens qui ont été euh, totalement euh, emprisonnés dans le... donc on avait euh, yogg qui est emprisonné à Ul'duar. On a notre cher Octoon notre cher qui est enfermé à Ankiraj et on a également Nuzat, bon, on ne sait pas où il est enfermé lui par contre, pas encore en tout cas, mais il est enfermé quelque part et du coup le, dernier, enfin, le seul qui n'a pas été enfermé c'est Yersharaj euh, qui a été lui arraché au monde, ça avait laissé une plaie béante. Et de cette plaie béante, eh bien, il va falloir s'en se, occuper Parce que le problème c'est que euh, le sang du titan Azeroth S'écoule par cette plaie, une plaie immense Et qu'il va falloir refermer Or, comment tu refermes et comment tu t'occupes de ça Eh bien, on a euh, tout simplement Les titans vont créer deux euh, mécanismes Pour essayer, euh, de. ça va être des sortes de perfusions Pour pouvoir soigner eh l'amende du titan à savoir la forge de l'origine Et la forge surtout des volontés La forge des volontés va être construite Duar, qui sera euh, à partir de maintenant le quartier général, je dirais, euh, des, euh, des gardiens et des titans sur Azeroth, bien sûr. Les gardiens, je rappelle, hein, c'est les avatars des titans qui leur ont servi pendant euh, la guerre de l'Empire Noir, Normalement vous avez vu la vidéo donc c'est bon mais je le redis juste quand même Et du coup l'installation des titans ce complexe titanique euh, va être voilà l'endroit véritablement remède pour, euh, pour Azeroth Ça permettra de stabiliser la blessure et de faire en sorte que bien que le sang sera toujours là, hein, le puits, euh, ce qu'on appelle le puits d'éternité sera toujours en place, et eh bien au moins la puissance arcanique euh, du titan va être canalisée, ne va pas, enfin, voilà, ça n'endommagera pas euh, l'âme monde. Donc en fait on va avoir Ulduar qui va, donc avec la Forge des Volontés qui va être d'un côté et on aura Uldum avec la Forge de l'origine de l'autre donc une au nord, une au sud et ensemble elles eh injecteront voilà, tout ce qui permettra en fait on sait pas trop ce qu'elles injectent mais ça permet tout simplement de stabiliser l'état euh, du euh, Titan en gestation et ça va permettre tout simplement eh bien, voilà, de pouvoir faire en sorte que la vie euh, s'épanouisse tout simplement Donc euh, la Forge des Volontés et la Forge de l'origine ça va devenir en fait les grands quartiers généraux euh, des gardiens. Le, le truc c'est que justement les gardiens ont besoin euh, d'aide et les titans veulent, en, veulent faire en sorte que le monde soit indépendant, soit, puisse s'autogérer, et donc pour ce faire, eh bien, les titans vont récompenser les gardiens, les héros euh, de la guerre de, pendant l'Empire enfin contre l'Empire Noir, et donc eh bien, ils vont donner une partie, un fragment en fait de leur pouvoir. On va commencer tout simplement donc à lister les différents gardiens et les différents titans donc là bon bien sûr ça va être un petit peu technique la cosmogonie normalement vous avez permis de connaître un petit peu le nom des, des, des titans mais je vais revenir dessus donc on va commencer par celle qui est la plus simple à retenir puisque c'est tout simplement la seule femme du panthéon à savoir Eonard que vous voyez à gauche qui va donner une partie de son pouvoir infuser de pouvoir euh, l'un des gardiens à savoir Freya ça doit vous dire quelque chose normalement. Ah, Freya, du coup, qui un, un, incarne la faune et la flore et on va dire les espèces vivantes. Donc elle est animée du pouvoir de la nature. Nous avons ensuite Amanthul, Amanthul qui est le premier titan à s'être éveillé, qui fait don de ses pouvoirs à Odin, mais également à Raden. Donc je le rappelle, il incarne la sagesse et les, des pouvoirs assez assez monstrueux puisqu'il est le un peu le chef du panthéon. Donc vous voyez Odin euh, en haut à droite et Raden euh, en bas à droite Odin a un œil euh, en... Enfin En fait les deux j'allais dire mais les deux ont des yeux en moins Mais Odin on en reparlera euh, On en reparlera après Ensuite nous avons donc Agramar le combattant Agramar le, le, le justicier Agramar le vif euh, Qui euh, donc est l'un des deux euh, titans guerriers du, du Panthéon Même si bien sûr tous sont euh, quand même des combattants Mais c'est surtout Agramar et Sargeras qui sont les plus, les plus, bellige... enfin, les plus, les plus vénères on va dire et du coup, Agramar transmet sa force et son sens de la justice à Tyr. On reparlera également bien sûr du gardien Tyr qui aura un rôle très important pendant l'ordonnancement. Ensuite, nous aurons tout simplement Kasgoroth qui euh, infusera donc Kasgoroth qui est un peu le vulcane euh, de, euh, de, justement, du Panthéon. Il infusera Arkedas du pouvoir de la terre et de la forge, donc il fera en sorte qu'Arkedas devienne un petit peu le... le le, le gardien de la forge, le gardien forgeron, euh, mais il le fera ça également euh, pour euh, Mimiron, Mimiron qui est le, tout simplement le gardien gnome, on reparlera aussi bien sûr de tous les gardiens, donc euh, là dessus euh, pas de problème. Et enfin on a euh, Golganet. Golganet, qui confiera à Thorim et à Odir la puissance euh, de la tempête et des cieux, donc euh, voilà, Thorim et Odir. Donc vous voyez d'abord Odir et ensuite Torim tout au bout avec les petites ailettes sur le casque. Alors il a un mo les modèles des gardiens sont pas terribles malheureusement je dois faire, enfin on doit se servir de modèles in-game parce qu'il y a très très peu de représentation artistique des gardiens. Ce qui est assez horrible parce que bah en plus en jeu les gardiens ils ont tous la même tronche quasiment. Euh, par exemple Raden et Raden Thorim et en dehors du casque et de la tête c'est quasiment la même armure quoi, il y a juste des petites variantes. Donc c'est vrai que là dessus c'est pas, euh, pas forcément simple. Donc... On a, euh, on a ensuite, donc, comme je le disais, la forge, la forge des euh, volontés à Elduar qui va permettre de bâtir en fait, ce qu'on appelle les forgés, donc les créateurs, les serviteurs des, des gardiens, et par l'intermédiaire des gardiens, les serviteurs également des titans, évidemment. Et ils vont créer euh, deux sortes de gardiens. Il va y avoir les bâtisseurs, d'un côté. Donc les bâtisseurs, c'est tout simplement ceux qui aident à la création. Et à la maintenance des différents complexes titaniques, il y en a beaucoup, hein. il y a, vous en connaissez quand même quelques-uns, entre Ulduar, Uldir, Uldum, Uldaman. Il y en a pas mal et du coup eh bien c'est ces créatures là qui vont veiller justement à ce que tout se passe bien Et ils vont gérer sur tous les complexes euh, titaniques On a euh, donc les terrestres que vous voyez à gauche, les ancêtres des nains On fera une généalogie bientôt sur, euh, sur les nains Ensuite on aura euh, les euh, Mugu, les Mugu qui sont assez connus pour euh, justement la pandarie Et enfin les Mekagnomes, hein, euh, bon normalement ça, ça n'intéresse personne les Mekagnomes Non je rigole, je rigole. Euh, mais les cagnomes tout simplement euh, bien Qui sont les serviteurs euh, de Mimiron, Mimiron qui est un peu le gardien gnome euh, du panthéon c'est aussi pour ça que c'est celui qui est le moins intéressant je rigole à tous les fans des, des, des gnomes j'adore les gnomes euh, ensuite nous avons donc d'autres forgés qui vont être créés à savoir les protecteurs on a les bâtisseurs d'un côté alors ça veut pas dire que les bâtisseurs peuvent pas se battre hein, puisque là vous devez vous dire mais attendez les mougus sont pas des bah, sont pas des, des gardiens ce pas de protecteur en fait bien entendu ça veut pas c'est pas parce que vous avez des bâtisseurs que ils savent pas se faire la guerre hein. on, on divise pas non plus comme ça c'est juste que euh, leur première leur premier on va dire rôle est de de bâtir mais nous avons du coup dans les protecteurs on a euh, de gauche à droite les vricoules donc les ancêtres de l'humanité j'en ai pas mal parlé dans la généalogie sur les humains ensuite les anubisat que vous voyez donc ces espèces d'immenses gardiens euh, immense gardien d'obsidienne et enfin tout à droite que vous, vous voyez les tolvires les tolvirs qui sont des, des sphinx un petit peu hein, donc des euh, des des chatons, <rire> des chatons de pierre avec, euh, montés euh, avec un corps d'homme euh, au-dessus, donc euh, voilà, des espèces de sphinx euh, vivants, même si ce sont des êtres bien sûr de pierre et d'acier. Euh, on a donc à Ulduar 5 gardiens qui vont vraiment gérer un petit peu tout ça, on les voit donc dans les, dans les petites bulles, donc on va commencer par Loken en haut à gauche, on a euh, à droite nous avons donc Torim en dessous de Torim, nous avons Freya tout en bas nous avons Mimiron hein, le, justement un de ceux qui s'occupe de la maintenance du Luar et nous avons juste euh, à gauche là nous avons euh, Odir donc voilà les cinq gardiens qui vont gérer, euh, qui vont gérer tout simplement qui vont gérer Ulduar et les protecteurs et eh bien euh, pour revenir aussi les protecteurs et les gardiens vont servir aussi à cela les protecteurs c'est ceux qui vont euh, veiller donc euh, sur la défense des complexes titaniques mais également qui vont s'occuper et euh, eh bien des prisons des dieux très anciens qui seront les, les, les geôliers tout simplement des dieux très anciens et donc il y aura bien sûr le quartier général Ulduar qui est situé au dessus de la prison d'Yoxaron. et donc et eh bien les gardiens ainsi que les protecteurs et les terrestres s'occuperont eh bien de la maintenance et euh, de la protection d'Ulduar Raden va pendant ce temps lui mener certains de ses serviteurs notamment eh bien comme vous le voyez les Anubisat, les Mugu et les Tolvirs à Uldum donc à la forge de l'origine et à la forge de l'origine et eh bien c'est lui qui va essayer de chapeauter un petit peu tout ça, ça ça va être le, son principal job et c'est pour ça que même si le quartier général et la plupart des gardiens sont à Uldur, Raden lui sera à Uldum. On y reviendra un petit peu après pour, pour Raden puisqu'il y, y a des choses qui vont se passer dans le sud. Mais euh, on va avoir également d'autres bâtisseurs qui vont être créés. Les géants. Alors les géants de différents, de différents éléments. On a les géants d'eau, on a les géants de pierre, les géants de glace, etc. Attention à ne pas les confondre, pas les confondre avec des élémentaires. Je sais que c'est souvent une confusion qui est faite. Alors bien sûr il y a des élémentaires géants. Et du coup on se dit bon bah ça doit être des géants de pierre et tout. Et on va, et même Blizzard l'emploie parfois facilement en disant que ce sont... Euh, des euh, de, géants de pierre parfois c'est des élémentaires etc ceux-là ne sont pas des élémentaires cela ce sont bien des forgés ce sont bien des créatures qui euh, ont été forgées par les euh, titans et par les gardiens pour pouvoir et eh bien ordonner à Donc leur rôle va être tout simplement et eh bien euh, tout simplement de façonner la face du monde, ils vont euh, aider justement à la construction des différents euh, complexes titaniques. Ils, si jamais il doit y avoir des chaînes de montagnes qui vont être faites, etc., ou des dangers qui pourraient menacer potentiellement la vie, euh, eh bien, ils vont s'occuper de tout ce qui est. Euh, C'est vraiment les bâtisseurs, on va dire les, les maçons du cœur, <rire> non les maçons tout simplement euh, de la nature. Et enfin, euh, à côté de ça, donc Freya, elle va euh, s'occuper, va surtout euh, pas mal errer sur Azeroth. Et puisque, euh, comme on l'a dit, les. Enfin, maintenant que justement les gardiens veulent chercher à mettre l'ordre un petit peu sur Azeroth et eh bien euh, la, la nature va commencer à prospérer maintenant que les dieux très anciens ne menacent pas euh, forcément l'équilibre du monde et du coup et eh bien il va y avoir dans cette nature qui émerge de, des esprits euh, ancestraux, des esprits primordiaux d'Azeroth euh, qui sont directement bien sûr connectés euh, aux titans mais qui ne sont pas des élémentaires ou alors, mais bon ça c'est un raccourci que je vais faire, hein, c est, c est, ce serait plutôt des élémentaires de la nature, donc il n'y a pas vraiment d'éléments de la nature mais vous m'avez compris. Et euh, du coup ces forces primordiales, et bien on va les appeler les anciens ou tout simplement les dieux sauvages. Ou... Les Loas, en langage, en langage troll, mais également les, les astres vénérables pour la Pandarie. Ce sont tous des dieux sauvages, ou ce qu'on appelle également les anciens. Euh, et c'est justement Freya qui va se lier, puisqu'elle gère tout ce qui est nature, euh, la faune, la flore Donc elle va se lier un petit peu avec ces avec euh, ses ancêtres, enfin avec ses ancêtres, ses, ses anciens pardon, et euh, eh bien elle va également les lier aux rêves, alors certains d'entre eux, elle va les lier aux rêves d'émeraude, euh, notamment au Mont Ijal, le Mont Ijal qui est un endroit très puissant euh, de euh, d'Azeroth, au niveau de la au niveau de la nature bien sûr, mais au niveau aussi euh, de la présence magique. Et du coup, eh bien ils seront liés, euh, de leur vivant comme dans leur mort, au rêve d'Emeraude qui est tout simplement la dimension parallèle à Azeroth mais la dimension de la nature, tout simplement. Euh, donc oui, Freya a pas mal de pouvoir, hein, mine de rien. Même si elle aura pas euh, un rôle super important dans World of Warcraft. Le destin euh, du coup d'Azeroth, comme on l'avait dit, est confié aux gardiens. Les titans euh, vont s'en aller à présent hein, puisque euh, bah, ce qui devait être fait a été fait. Les euh, dieux très anciens euh, ne, euh, ne menaceront plus la planète normalement. On, on s'est occupé justement des gardiens, on les a formés, etc. Ils sont maintenant assez grands pour pouvoir s'occuper de la défense de la planète. Et on va laisser eh bien, la planète s'autogérer et on va aller essayer de parcourir les étoiles pour chercher d'autres titans. Qui, tout comme Azeroth, aurait besoin d'aide face à la menace du vide. Donc le Panthéon eh bien, retourne, euh, tourne son regard vers les étoiles et va de nouveau euh, partir en vadrouille pour tout simplement, comme je l'ai dit, trouver d'autres âmes-monde. On va avoir la carte donc pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Vous voyez Ulduar qui est également la prison d'Yoxaron tout en haut. Nous avons euh, alors, les bassins j'en ai, euh, ai pas trop parlé mais les différents euh, bassins comme on l'a dit il y, a des, euh, il y a le mont Igel qui est un endroit important euh, pour la nature mais il y en a trois autres euh, qui vont être des lieux d'expérimentation également des titans pour la nature et c'est notamment Freya qui en est responsable avec le bassin de Cholazar que vous voyez tout en haut, le cratère d'Ungoro que vous voyez tout au sud-ouest et euh, également le val de l'éternel printemps, que vous, voyez, euh, de printemps pardon, que vous voyez tout en bas qui est également un des endroits vestiges euh, où enfin les on va dire que quand Amantul a arraché euh, Yarcharaj, et eh bien certains des morceaux sont tombés vers le Val de l'Éternel Printemps, et du coup, et eh bien tous ces morceaux ont été enfermés, notamment euh, le cœur euh, de Yarcharaj, et du coup, et eh bien c'est une sorte de demi-prison parce qu'il n'y a plus grand chose à enfermer, mais euh, les restes des vestiges qui pourraient quand même corrompre la terre ont été euh, mis justement là-bas, et c'est les Mogu notamment qui vont avoir euh, pour rôle de défendre les, le Val de l'Éternel Printemps. Toujours Bleu, enfin toujours sous la charge bien sûr de raden donc voilà pour ces différents endroits et c'est des endroits d'expérimentation pour la vie et qui vont faire en sorte d'accélérer on va dire la croissance de la vie donc comme on l'a dit justement la vie sauvage va se développer grâce aux différents endroits parce que on l'a dit il y a le val de l'éternel printemps il y a Chelazard et il y a Angoro donc eh bien les première forme de vie apparaissent, mais il n'y a pas que ça, il y a également bien sûr le puits d'éternité qui jouera un rôle plus tard dans eh l'accélération de la croissance de la vie. Et pendant cette phase justement primordiale, eh bien, il y a une forme de vie spéciale qui va se détacher des autres, à savoir les futurs dragons, les proto-dragons. Et les proto-dragons, le truc c'est que justement... Il y en a un qui va devenir une menace Alors je vous laisse, je vais pas trop rentrer en détail dans cette vidéo Je vous laisse aller voir la vidéo sur Alexstrasza Où je détaille beaucoup plus le combat Notamment d'Alexstrasza, d'Isera, de Nosdormund, Maligos et euh, de Neltarion contre le grand dragon que vous voyez derrière qui s'appelle Galakrond. Alors je sais, ça, il y a beaucoup de noms dans cette vidéo, donc ça va être un petit peu dur de suivre. C'est pour ça que les 5 proto-dragons qui affrontent Galakrond, je vous laisse aller voir ça dans la vidéo sur l'Extraza. Mais en gros, Galakrond est un proto drake qui a commencé, parce que c'est la nature, hein, il a commencé à bouffer les autres dragons. Et à un moment donné, en fait, en grossissant, grossissant, grossissant, eh bien, il a de son appétit est devenu de plus en plus insatiable et il a été à moitié corrompu. Alors, on ne sait pas trop par quelle énergie. J'espère juste que le futur nous dira pas que c'est les dieux très anciens. Mais il euh, y a des, notamment, eh bien, il est devenu une espèce de, de, de, de proto-dragon nécromantique, et il a commencé à bouffer tout le monde. Et euh, les proto drakes qui bouffaient se transformaient en proto drakes mort-vivant et il a commencé à vouloir bouffer tout le monde. Et il, a, il allait menacer le monde entier si ça continuait parce que Galakrond est un dragon aux proportions gigantesques. Et ces 5 proto-dragons euh, eh euh, vont lutter contre Galakrond Même s'ils ne euh, sont pas du tout à la hauteur sur le papier Et il y a un gardien qui va justement se rendre compte du, De la menace que représente Galakrond, c'est Tyr euh, Les autres vont se dire On est occupé, on doit gérer le duar On a une maintenance, fermeture des serveurs Tout ça, tout ça Du coup, eh il n'y en a qu'un seul véritable gardien Qui se rend compte du, de la menace du danger Il va aider les 5 euh, futurs aspects, Donc les proto-drakes contre Galakrond, finalement Galakrond eh bien sera vaincu les 5 proto plus Tyr en sorte victorieux et comme les gardiens euh, Tyr va pas être content du tout, Tyr va aller voir ses, ses, ses copains gardiens, et va dire eh les gars vous avez déconné, euh, vous vous rendez compte de la menace que représentait Galakrond et peut, même si Galakrond a été vaincu les autres gardiens finalement voient euh, ce qu'était ce qu Galakrond et se disent c'est vrai qu'en fait euh, on a été nul, on aurait dû venir aider, et du coup, eh bien, c'est notre, euh, notre cher tir dit, euh, attendez, les, les proto-dragons, j'ai combattu avec eux, ils, sont, ils ont été vaillants, ils ont été euh, courageux, braves, ils ont lutté contre quelque chose qui les dépassait complètement, euh, on doit les récompenser, je pense qu'ils euh, ont été les protecteurs du monde, donc en tant que protecteurs du monde, eh bien, on pourrait justement leur donner les pouvoirs qui vont avec, et leur permettre eh d'agir pour, euh, encore une fois, pour, pour justement la sauvegarde et la survie d'Azeroth. C'est la première, ça fait partie des premières races vraiment natives d'Azeroth, hein. Et du coup, eh bien, euh, les autres gardiens, effectivement, se dit, sont convaincus de partir et disent ok. Sauf un. Celui que le Panthéon avait nommé comme prima, à savoir le chef des gardiens, celui qui s'était le plus illustré pendant la guerre contre l'Empire Noir, à savoir Odin. Et Odin, eh bien, il dit euh, non. <rire> non, c'est une sous-race. C'est une sous C'est hein. une sous-race, sous donc je ne m'en occuperai pas. Et euh, Odin il est pas content, les... tout le monde est d'accord sauf lui donc euh, Odin il s'en va et euh, il claque la porte et il s'en va et les autres font bon, on s'en fout de lui même si c'est le chef et que euh, on l'écoute très bien mais là là il déconne il est juste jaloux parce que euh, ils ont protégé au lieu de lui enfin lui il a pas réussi à enfin il est pas venu pour protéger et les autres ont protégé donc nous et eh bien euh, on estime que les dragons méritent et du coup ils vont servir de catalyseur pour que les Titans transfèrent une partie de leur pouvoir aux aspects donc, au final, eh bien, chacun va transférer une partie du pouvoir des titans mais c'est bien, bien, euh, bien les titans qui vont conférer leur pouvoir euh, aux dragons, parce que ça a été un peu euh, changé mais au final, c'est les gardiens qui vont transférer ce pouvoir qui vont servir de catalyseur encore une fois pour que les aspects aient une partie euh, des pouvoirs des gardiens mais j'en reparlerai dans une autre vidéo, très probablement. Euh, donc Odin, lui, euh, il s'estime euh, floué par euh, cette décision et du coup, il va s'isoler de plus en plus et va partir de son, dans son coin et va faire... Euh, moi, les dragons, je ne te, je, je suis pas du tout content. Les, les gardiens ont fait n'importe quoi en plus sans me consulter. Euh, malgré mon avertissement, malgré avoir dit que ces Tsuras, mais pouvaient euh, probablement si on leur donnait trop de pouvoir, ils pourraient se retourner contre le monde. Et bien, ils m'ont pas écouté alors que je suis leur chef. Euh, et bien, moi aussi, je vais monter ma propre, ma propre armée. Je vais avoir mes propres aspects. Moi aussi, je vais avoir mes propres, ma propre armée. Les gardiens ont voulu avoir les dragons et les, les forgés. Bah, moi, je vais me faire mes propres forgés qui seront bien plus, bien plus puissants. Et du coup, il va avoir un plan il commence à concevoir un cycle qui pourrait permettre justement à, aux meilleurs forgés par les titans de s'élever et de devenir son armée personnelle et c'est comme ça et eh bien qu'il va avoir l'idée de créer les Valarjar. donc les Valarjar, c'est tout simplement des vricules donc bah, des forgés par les titans qui à la base sont des protecteurs et eh bien il va se dire que les meilleurs d'entre eux pourraient devenir son armée d'élite et il va vouloir créer un endroit justement qui s'appelle eh la salle des valeureux ou le hall des valeureux comme vous préférez et il va, pour ce faire, appeler euh, un des... Alors, je... ce sont des gardiens, mais ce ne sont pas les gardiens primordiaux, mais dans les, dans les sous-gardiens, on va dire, eh bien nous avons Elia. Elia qui est un petit peu la fille adoptive d'Odin. Odin, hein. Odin euh, la considère euh, comme, sa... comme sa fille adoptive, qui l'a aidé euh, notamment à concevoir les prisons, euh, les prisons élémentaires. C'est Elia hein, qui s'est occupée des prisons élémentaires avec les titans. Euh, donc, on a, eh bien, cette... Euh... Ce qui est appelé sorcière, mais à la base elle est très gentille, il hein, y elle est très très gentille. Elle va et eh bien créer une poche dimensionnelle encore une fois. Elle va élever une salle dans les airs et créer une sorte de poche dimensionnelle euh, arcanique où et eh bien les euh, Odin va créer une espèce de d'après de, de, vie où il pourra accueillir les Valargeurs. Le problème, c'est qu'il a pas ces pouvoirs-là, Odin. C'est des pouvoirs sur la mort et il les a pas. Donc, lui, il a des pouvoirs, titan il a des pouvoirs titaniques, donc des pouvoirs des arcanes. Il n'a pas ces pouvoirs sur la mort. Donc eh bien, il, Par contre, il sait qu'il peut se servir pour essayer d'entrer dans le domaine de la mort, à savoir les Terres d'Ombre. Et dans les Terres d'Ombre, eh bien, Odin, Alors c'est encore un petit peu nébuleux pour le moment, mais on aura probablement plus de détails, notamment à Shadowlands, c'est certain même, on sait eh qu'il est rentré dans les Terres d'Ombre. Et qu'il a fait un pacte là-bas, où il a sacrifié son œil, ça doit vous rappeler aussi quelque chose, il a sacrifié son œil pour pouvoir avoir la connaissance, et notamment la connaissance sur le monde des morts, et pouvoir être une sorte de mini geôlier, une sorte de, de gardien des âmes, euh, et pouvoir justement créer son petit paradis, là, créer son, son, son sa salle des valeureux, où il pourra transférer les âmes des combattants les plus nobles qui le serviront. Le problème, le problème c'est qu'une fois que la salle des valeureux est, est créée, donc le sort de paradis éternel où les, les guerriers pourront se battre et protéger euh, Azeroth et défendre le monde comme Odin le veut, le problème c'est que quand tu échanges ton œil contre la connaissance et que tu dois avoir un passage entre le, le monde des vivants et la réalité on va dire et euh, la salle des valeureux, et eh bien il faut des euh, transferts et pour les transferts ça veut dire qu'il faut des passeurs, des gens qui vont transférer les âmes des morts. Le problème c'est qu'il n'y a pas grand monde qui a. Pas grand monde de volontaires on va dire. Et le problème c'est que. Odin il n'est pas content. Il n'est pas content et lui il veut son armée, il est un peu. Euh, voilà, il est un peu bougon le petit, le petit Odin. Et à ce moment-là, eh il choisit. Euh... Il voit que personne n'est ne se... ne... volontaire, et il commence à... à vraiment pas être content, il va avoir un. Il va avoir un houleux débat, un houleux échange avec Elia. Elia commence à lui dire, attends, on va peut-être un peu loin là, en plus tu laisses les autres gardiens de côté. Tu vas un petit peu à l'encontre de la volonté des, de nos créateurs, tu vas à l'encontre euh, des, des faiseurs, tu vas à l'encontre des titans, est-ce que euh, tu voudrais pas euh, en parler aux autres Et Odin il est vraiment pas content, il fait bah écoute j'ai pas de volontaire, c'est toi qui va être la première Valkyrie, c'est toi qui va être, euh, de toute façon tu, tu mets, je te soumets à ma volonté, t'as pas le choix, et euh, tu vas devenir tout simplement la première Valkyrie. Et du coup Elia, elle a rien demandé à personne, elle a fait tout ce qu'on lui a demandé, et sa récompense c'est de voir son corps se briser, et de devenir une esclave de la volonté d'Odin qui va servir juste de passeur entre le monde des, entre le monde des vivants et celui des morts. Et des fois la vie peut être euh, peut-être pas très gentille. Donc ça c'est un problème parce que Elia ne lui pardonnera jamais pour euh, cette trahison et pour ses actes. Pendant ce temps, vidéo sur la cosmogonie je vous le rappelle, on a un gentil petit titan qui est passé du côté obscur de la force. Et euh, eh bien il considère que tous les Jedi maintenant doivent être... Ma euh pardon, pas les Jedi, que toute la vie est, une mena est menacée par le vide. Et il décide eh bien, euh, de faire sa croisade. Sa croisade... Euh, sa Burning Crusade, bien sûr. Sa croisade euh, ardente. Sa croisade démoniaque. Et il va... Donc il avait déjà libéré les démons. Et avec sa légion, il va commencer à écumer le cosmos et à massacrer tout ce qui pourrait eh bien, servir au vide dans euh, potentiellement sa guerre contre la vie. Et du coup, eh bien, Sargeras, euh, lui, c'est le jardinier qui tranche euh, qui tranche à la racine hein, pour que ça repousse mieux. Donc <rire> je vous laisse aller voir la cosmogonie encore une fois. Mais il va, en écumant les mondes et en détruisant euh, tout ça, il va, il va tomber sur un monde surveillé par les titans. Alors je vous, fais, euh, je vous, je vous passe le nom... J'ai envie de le dire mais je vous le passe quand même Parce que le problème c'est qu'il y a déjà beaucoup de noms Donc on va éviter de vous embêter Il y en a un autre il y a un autre terme qu'il va falloir que vous, vous appreniez C'est ce qu'on appelle un Constellaire Le Constellaire c'est tout simplement Quelqu'un qui est pas très malin Et qui vient des étoiles, non non, pas du tout Un Constellaire c'est tout simplement Un gardien aussi, un gardien envoyé par les titans Qui s'occupe, si jamais le monde Qu'ils ont ordonné Faillit, échoue, et bien à ce moment là Le Constellaire débarque et il appuie sur le bouton Reset, en gros la vie euh... Elle revient à l'état primordial, on s'occupe de tout, ça détruit tout, et ça permettra de relancer la machine de la vie, en fait. Donc ça, c'est le Constellaire. Or, Sargeras, il tombe sur, sur un monde donc ordonné par les titans, et euh, il croise le Constellaire, il lui fait euh, « On n'a plus besoin de toi ». Et il le, <rire> il le fracasse. Le truc, c'est que ça ça va le Constellaire, il a eu le temps d'avertir à Grammar, qui euh, était, je le rappelle, l'ancien disciple l'ancien disciple de Sargaras, et son meilleur ami hein, d'ailleurs. Donc Agramar voit Sargaras, sauf que Sargaras physiquement il a beaucoup changé, hein. il est passé de ce qui est à gauche jusqu'à tout, à enfin, tout ce qui est à droite, et il est Agramar, quand il voit ça, il est il est estomaqué, il est complètement abasourdi devant euh, devant la, la métamorphose physique qu'a subi Sargaras, et il se dit « Mais qu'as-tu fait, mon frère Qu'as-tu fait ?» euh... Et Sargaras lui dit euh, « Le mal, c'est vous, euh, ce sont les titans. » Et il lui dit euh, « Mais tu vois pas que le mal absolu, c'est <rire> tu le sais maintenant ?» Non, pas du tout. Et, euh, et là, à ce moment-là, il euh, y a Agramar qui lui dit, il euh, y a Sargaras qui dit « Tu ne peux rien faire, je te domine. » Agramar dit euh, « euh, Sargeras dit aussi c'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs Et à ce moment là eh bien, il y a une lutte entre Agramar et Sargeras qui commence Et ça va partir sur... Euh, c'est une grosse baston, hein, faut imaginer parce que là je parle juste d'une bagarre Mais c'est pas une bagarre, hein, c'est imaginer deux êtres cosmiques qui s'affrontent, qui se rendent dedans euh, Deux des plus puissants guerriers que, que le cosmos ait connu Ils se rendent dedans, ça fait des étincelles hein, Et ça va d'ailleurs détruire les mondes environnants Et le truc c'est que par contre... Sargaras, malgré tout, grâce, au nouveau, grâce à ses pouvoirs démoniaques, euh, est vraiment maintenant supérieur à Agramar. Et Agramar le sait, il le, il le sent qu'il est battu, il ne peut rien faire, et il se dit bah, « tout seul, je ne pourrai jamais le battre, il faut que j'aie l'aide des autres titans ». Donc il va partir, il va battre en retraite, et à ce moment-là, moment il prévient tout le monde. Évidemment, euh, pendant ce temps, Sargaras lui, détruit les mondes environnants, et euh, quand justement tous les titans arrivent pour arrêter, Sarg pour arrêter Sargaras, Agramar est le premier justement qui va encore une fois essayer de, de raisonner, euh, raisonner Sargaras On a justement un Mantoul qui, qui va le prévenir faire Arrête arrête arrête arrête euh, Je comprends que tu sois complètement euh, euh, on va dire sous la psychose de la menace du vide Mais tu peux pas faire ça et surtout t'inquiète pas t'inquiète pas mec On a, on a de l'aide qui arrive On a un titan, on a une âme monde qui est ultra puissante qui s'appelle Azeroth Et tu verras elle s'occupera de tous nos problèmes Sauf que là Sargaras lui il là a... Quoi Un titan ultra puissant Plus puissant que moi et plus puissant que nous autres Mais... Vous, vous, vous ne vous rendez pas compte Le vide va vouloir le récupérer et en faire son titan du vide Et la création sera perdue, tronquée à jamais Et donc en tant que grand jardinier, il veut s'occuper de cette mauvaise herbe, évidemment. Parce que c'est un grand jardinier, Sargeras. Donc... Euh, <rire> donc à ce moment là eh C'est la pagaille Et Sargeras va lâcher toutes les légions démoniaques Sur les titans Donc lui et les légions démoniaques contre les titans euh, Agramar, Pendant la bataille donc, euh, les, les titans euh, eh ben, Ils galèrent un petit peu hein, Parce que l'énergie démoniaque C'est un petit peu l'opposé de la puissance arcanique Et du coup elle est même assez Assez forte Donc euh, ils ont vraiment beaucoup de mal à combattre les démons Les, les titans et notamment bah, Sargeras lui même hein, Qui mène les troupes et au final, face à ce combat, les titans luttent vaillamment comme je le disais, mais à un moment donné, en fait, et eh bien l'explication d'Amantoul a un petit peu perturbé Sargaras. En voyant cela, Grammars dit peut-être qu'il est en train de revenir à la raison, donc il vient le voir et lui fait. Il le supplie une nouvelle fois d'abandonner sa folle croisade, sa, folle, sa, sa folie furieuse. Et le truc, c'est qu'en fait, juste Sargeras, lui, il était en train de cogiter sur ce qu'il allait faire. Il n'était absolument pas en mode « je vais changer, j'ai changé, je dépose les armes ». Donc, euh, bah, c'est Agramar qui, lâche, qui avait lâché son arme et qui, avait, qui implorait Sargeras qui va coûter en premier lieu de son épée. Sargeras va trancher en deux Agramar, le pauvre Agramar est complètement, complètement terrassé sur le coup. Et les autres et à ce moment là Stargara va lancer une immense pluie de feu sur justement les autres titans, une, une immense, faut imaginer une espèce d'immense Tempête de flammes et les Titans savent qu'ils ont perdu. C'est le coup, c'est le coup final. C'est le moment où ils vont être achevés. Donc, euh, dans un dernier geste de désespoir, les Titans vont, vont s'unir et vont réussir à créer une espèce de poche parallèle euh, que l'on appellera plus tard le, le, le, tout simplement le Panthéon. En fait, hein, c'est l'endroit où vraiment le Panthéon, les esprits des, des Titans vont se, vont, euh, se sauvegarder là-bas. Par contre, leur entité physique, leur corps physique vont être détruits, vaincus par Sargaras. Et d'ailleurs, Sargaras croira pendant des millénaires que eh bien, les titans ont été détruits, qu'il est le dernier titan vivant, euh, en dehors des âmes qui vont éclore un jour et former de futurs titans. Donc, euh, c'est d'ailleurs à partir de là que euh, notre cher Sargaras eh bien, traquera Azeroth partout dans le cosmos. Dans une tentative euh, complètement désespérée, euh, parce qu'ils sont enfermés du coup dans le Panthéon, les, euh, les, les titans vont essayer, eh bien, comme ils n'ont plus d'âme, ils n'ont plus, de, ils ont plus de, de support physique, ils n'ont plus de, de corps, ils vont se dire bah écoutez, on a créé les gardiens sur Azeroth, on va essayer, en plus Azeroth maintenant est menacé par Sargeras, on, euh, enfin, on va essayer de récupérer le, les gardiens comme entité physique, comme corps. Le problème c'est que ça n'a pas du tout marché, les titans sont tellement puissants que malgré que les gardiens soient très très puissants pour, pour nous, eh bien, ça ne suffit pas. Les titans sont des êtres, encore une fois, cosmiques et ça échappe complètement aux gardiens quand les titans vont essayer de, de, de s'infiltrer dans les corps des gardiens, les gardiens vont ressentir justement le poids des, des années, le poids de, de leur immense pouvoir et vont avoir des, des, des souvenirs qui ne sont pas les leurs qui vont les envahir, mais ça va repartir comme ça, d'un autre coup, et en fait ils se rendent compte que bah, ça ne fonctionne pas, les titans sont bloqués dans le panthéon, et ne peuvent pas prévenir justement les gardiens de ce qui s'est passé. Le truc c'est que les gardiens eux, ils ont ressenti plein de choses, plein d'émotions d'un coup, et ils sont complètement sous le choc, ils ne savent pas ce qui s'est passé, ils ont compris qu'il y avait un truc avec les titans, mais ils ne comprennent pas de quoi. Et du coup, justement sous le choc, ils vont appeler les titans, les titans ont toujours répondu à leur appel, notamment quand ils avaient infusé les, les, les dragons, donc bah là les titans ne leur répondent pas. Donc ils sont complètement sous le choc, euh, ils sont tous désemparés et certains vont complètement tomber dans une solide dépression, euh, par exemple Loken et Raden vont vraiment très très mal vivre justement cette absence de réponse de leur, de leur créateur n'oublions pas que c'est leur maître qui ne répondent plus au téléphone et c'est embêtant, quand t'appelles maman ou papa et que papa et maman ils répondent pas bah, et que t'as besoin d'eux en plus parce que es, tu, tu comprends pas ce qui se passe euh, et bah ça fait mal, ça fait mal et c'est ce, euh, ce qui se passe pour les gardiens et le plus affecté hein, dans ce malaise dans ce, dans ce silence qui ne fait que s'intensifier c'est Loken, c'est Loken qui va vraiment vraiment mal le vivre et euh, Raden lui il est un petit peu isolé, il est à Uldum, il est quand même un petit peu loin, même si c'est pas loin d'Alkirage, il est quand même loin. Alors que Loken, lui, il est juste au-dessus de la prison de Yoxaron. Et Yoksaron, ça le sent. Il sent justement ce, ce doute, ce désespoir qui commence à gangréner le cœur des gardiens. Et il se rend compte que le plus faible, on va dire, le, celui, enfin, quand je dis le plus faible, c'est le plus affecté euh, par euh, cette histoire, c'est Loken. Donc en sentant ce doute justement il va essayer de le troubler encore plus et il va essayer de lui murmurer bien sûr à, à l'oreille certaines choses et au final Loken va résister. On pourrait se dire que enfin, justement c'est le moment où il va succomber, pas du tout, Loken va quand même continuer à, à, à faire preuve de sa détermination, il va réussir à résister aux appels du dieu très ancien. Mais le truc c'est que du coup il va quand même finalement chuter à cause de l'amour. C'est le pouvoir de l'amour cette fois-ci Et eh bien il aura été euh, il, aura, il aura été fatal Pour euh, Loken Parce que Loken était amoureux De Sif Sif qui est tout simplement la femme de Thorim Donc un de ses frères gardiens euh, Donc qui veut se taper la, me la meuf de son copain C'est pas très sympa Loken Et euh, cet amour extra conjugal va devenir une obsession, Yogg-Saron va la transformer en juste une petite idylle, une petite romance en fait euh, furtive, il va la transformer en obsession pour Loken, Loken va être obsédé complètement par Sif et va vouloir euh, s'emparer d'elle euh, au, au sens propre comme au sens figuré et il veut euh, tout simplement euh, rendre publique leur, leur histoire d'amour. Sif elle, est, elle elle est en mode bah non c'est juste une histoire de cul et, et euh, alors me, me demandez pas comment les gardiens et tout ils font alors que ce sont des êtres de pierre et de fer oh, pff, non, hein. c'est des histoires de cul, de pierre. Et du coup, eh bien, euh, les gardiens... Enfin, Torim, lui, c'est ça. Lui, il n'a il a pas du tout connaissance de ce qui se passe. Le problème, c'est que Sif, quand justement, elle met fin à la relation... Loken, eh bien, euh, il est euh, déjà, son papa et sa maman lui répondent pas et maintenant celle qu'il aime euh, lui dit par la maman. Donc c'est quand même un petit peu compliqué pour lui à vivre. Ça va le, le, le ronger complètement de désespoir, de chagrin hein, et de, de, il va devenir complètement fou. Il va devenir fou. Il y a plus la, la raison va, le, va, va lui échapper. Et à ce moment là, eh bien, il va faire le, le geste, euh, le geste interdit. Il va tuer Sif, la femme de, de son frère, la femme de Thorim. Et euh, le truc c'est que lui-même en fait il n'est pas super content de ce qu'il a fait, hein. c'était un geste impulsif et il a tué Sif et derrière et eh bien il se dit mais qu'est ce que j'ai fait, j'ai tué celle que j'aime, j'ai tué celle que j'aimais, qu'est ce que je viens de faire mais qu'est ce que j'ai fait et il va se dire je peux pas, je peux pas aller voir Torim, j'ai trop honte de ce que je viens de faire, je vais essayer de, de cacher mes actes et je vais essayer de... de, de, de, de, de, de faut il faut qu'il y ait un responsable, je vais donner le corps à, à Thorim, et je vais essayer de trouver un responsable. Du coup, Torim Là, comme vous le voyez, il n'est pas super content d'apprendre que sa femme a été tuée, et Loken va cacher son, justement son, son méfait en disant que c'est pas lui, mais euh, des forgés qui se sont retournés contre Sif, il y a eu une rébellion chez les forgés, donc les, je, je rappelle les serviteurs des gardiens, et il va dire que ce sont les géants du feu qui, ont, euh, qui ont assassiné sa, sa belle et tendre épouse. Thorim est pas content du tout et Thorim eh ben, va vouloir traquer les géants de feu et il va tous, il va tous vouloir les fracasser Parce que Thorim c'est pas un cérébral, c'est muscleur et il veut, il veut leur fracasser la tronche Non mais surtout il avait un, un amour profond pour, pour Sif euh, Du coup il est, il, est, il est complètement bouleversé et il va commencer à massacrer les géants de, les, les géants de feu et il va amener justement ses propres serviteurs, ses géants de foudre, dans une guerre contre les géants de feu. Euh, le truc, c'est que Loken, petit à petit, est de plus en plus corrompu par yogg -Saron, Et yogg -Saron va apparaître sous la forme d'un être, d'un fantôme, à savoir si le fantôme de Sif, celle que Loken aimait. Et c'est justement eh l'esprit de Sif qui va lui glisser des mots, qui va lui dire « Hey, faudrait que tu fasses ça hey. ?» Faut que tu dises à Torim en fait que bah, c'est pas toi qui l'a fait, c'est l'autre Et petit à petit, eh bien c'est comme ça que Loken va avoir des idées et va commencer à, à agir un petit peu dans le dos de ses propres frères et sœurs, à savoir ses autres frères et sœurs gardiens. Et à un moment donné, euh, Loken va justement... Sif à lui glisser l'idée que si enfin euh, qu'il est absolument pas fier elle est absolument pas fier de ce que fait Thorim et euh, il est en train de créer une guerre entre les différents forgés entre géant de fer euh, géant de feu pardon et géant de, de tonnerre et du coup il est vraiment pas content enfin euh, sif serait pas contente le Ken, du coup le dit justement à Thorim en mode mais tu sais que l'esprit de ta femme enfin ta femme serait aurait honte de ce que tu es en train de faire et de ce que tu fais tu, tu es aveuglé par sa rage même si ton amour est, est profond et sincère et je le respecte euh, tu es en train de foutre le, le bordel euh, Ulduar, tu es en train de foutre le bordel dans les, dans les endroits qui sont consacrés les forgés qui étaient unis tu es en train de les, justement de, de, de, de créer des, une fissure qui pourra peut-être jamais être corrigée et là Thorim se rend compte aussi de ce qu'il est en train de faire et les paroles de, de Loken vont avoir un rôle très important et il prend conscience de ce qu'il fait et ça va, le, ça va le bouffer en fait, l'expérience d'avoir senti justement cette, cette immense sensation d'avoir été infusé par les titans et enfin le, le, le l'échec on va dire de l'appel Skype avec les titans l'a clairement, clairement affaibli, la perte de sa femme et maintenant le fait que justement c'est lui qui fait en sorte que les propres forgés qui ont toujours été unis se désunissent et se battent, se foutent sur enfin c'est la guerre entre les, entre les géants et il le vit mal Thorim, c'est un raz-de-marée qui arrive sur lui, un raz-de-marée émotionnel qui arrive sur lui et là il va complètement tomber en, en dépression et il va s'exiler, il va partir en exil, il dit qu'il a failli à sa tâche, qu'il ne mérite plus de porter le titre de gardien et il s'en va, tout ça, tout ça. Il va commencer à dépérir seul et il est complètement dépressif dans son coin. Loken a réussi du coup à chasser l'une des menaces les plus importantes à savoir Thorim et il se dit bah voilà, Loken met fin à la guerre qui était en train de, de gangréner justement les, les, les titans de les géants, pardon, les titans, pas les, pas les titans, les géants. Et euh, le, les géants de feu et de tonnerre, du coup, seront vaincus par une nouvelle armée que l'esprit euh, de Sif lui a glissé, lui a dit, il faut que tu te forges ta propre armée, Loken, il faut que tu aies ta propre armée de, de forger pour pouvoir lutter contre, pouvoir remettre l'ordre justement dans, euh, au milieu des gardiens, au milieu du etc. Du coup, cette armée nouvellement forgée, eh bien, euh, va mettre fin à la guerre, et à ce moment-là, il se rend compte que c'est forgé justement pendant les conflits. Et eh bien, commence à avoir une espèce d'affliction, une espèce de, de, de malédiction qui les envahit et qui les affaiblit profondément. Et là, il se rend compte, en fait, qu'il y a une malédiction, donc cette malédiction qui affecte ses troupes, c'est ce qu'on appellera la malédiction de la chair. Petit à petit, ses propres soldats, qui sont censés être de, voilà, des immenses guerriers de fer, d'acier ou de pierre, eh bien, deviennent, euh, deviennent plus fragiles puisqu'ils ont une peau euh, qui est faite de chair et plus de pierre ou de fer. Et ça, eh bien, comprend pas, il comprend pas la forge des volontés, normalement elle est censée être parfaite, comment elle a pu faire produire des, des, des créatures faiblardes comme ça. Et du coup, il va essayer d'appeler l'esprit de Sif et l'esprit de Sif ne lui répond plus. Du coup, là il comprend la supercherie, il comprend qu'il vient d'être la marionnette, le pantin d'un être bien plus puissant que lui, à savoir le dieu très ancien yok saron qui était enfermé. Et les derniers vestiges de sa clarté, de sa raison... Loken va totalement être détruit par, par justement ce, ce, cette nouvelle et les derniers, voilà, les derniers flux, les derniers, la dernière conscience, la dernière clarté de Loken s'évanouit, s'évapore, c'est fini, il est, il est complètement fou, là. il est tombé en pleine folie maintenant, trop d'épreuves, trop d'épreuves pour Loken, il a tué celle qu'il aime, ses parents ne lui répondent plus il a perdu, euh, là il vient de, de, de, de détruire son frère, etc. Loken est complètement, euh, est complètement perdu, et il va devenir encore plus la marionnette de Yogg-Saron. Et euh, il se rend compte aussi que la forge des volontés a été justement corrompue par Yogg-Saron, et c'est ce qui fait que maintenant la malédiction de la chair envahit toutes les créatures forgées, et elle se répand entre les créatures, et même celles qui avaient été forgées avant, eh bien, sont affectées. Par cette corruption et c'était quand même l'œuvre des titans à la base donc loken il le vit très mal parce que en plus de plus avoir l'appel de ses parents et eh bien il a cassé euh, il a cassé leur création donc euh, il est vraiment pas bien et euh, en se rendant compte de toutes les merdes qu'il vient de causer loken il veut essayer de cacher euh, tout ce qu'il a fait pour pas que les titans euh, euh, découvrent ce qu'il a fait et il veut voilà essayer de se cacher le plus possible il fait profil bas quoi il veut faire profil bas le problème c'est qu'il se rend compte qu'il va y avoir une menace qui va s'opposer à lui. Si Odin apprend ce qu'il a fait, Odin qui est le plus puissant des gardiens, bah c'est fini pour lui. Donc à ce moment-là, il se dit il faut que je neutralise Odin. Il faut que je, je neutralise Odin, qu'il puisse plus me, me porter préjudice. Et là, à ce moment-là, il se dit tiens, il y a quelqu'un qui pourrait m'aider dans cette tâche. La petite Elia, elle a mal vécu, hein. sa fille adoptive, elle a mal vécu Alors justement le fait que euh, Odin ait, lui ait brisé son corps et l'ait transformé en première en valkyr. Et les sœurs de, de, et les nouvelles valkyrs, justement, qui sont, euh, qui sont les, les, les, les servantes d'Elia, et eh bien Elia se dit C'est vrai que Loken, la, ta proposition est plutôt alléchante. Hein. Moi, j'ai promis de me venger et je me vengerai. Et Loken va tout simplement briser le lien en fait qui unit. Odin et Elia pour justement qu'Elia puisse se libérer du joug d'Odin et à ce moment-là, eh elle va la, prise, enfin, le, la poche dimensionnelle qui servait à Odin pour la salle des valeureux, eh bien deviendra sa propre prison. Il va tout simplement enfin Elia va tout simplement se servir de ses pouvoirs pour enfermer les Valarjar et Odin dans justement le, le hall, la salle des valeureux ce qui fait que ça va devenir une, comme, comme les prisons élémentaires en fait hein, sauf que là c'est une prison euh, arcanique où il va y avoir tout simplement Odin une sorte de mini paradis qui va être enfermé et Elia bah, elle est bien contente de cette vengée et elle va faire sa propre poche dimensionnelle et Elheim où elle va euh, continuer justement le transit entre les les, les, les, les valkyres morts vers, enfin donc les, la réalité avec les, les, le cycle de la mort et eh bien elle reprend l'idée de hall des valeureux mais elle va le pervertir entre guillemets en ayant sa propre poche dimensionnelle Elheim où les âmes des morts vont aller et vont hanter les flots, hanter justement tout ce qui est euh, le domaine marin donc ça c'est très important euh, puisque c'est la corruption Elheim, parce Elheim, euh, enfin euh, c'est l'endroit justement où Elia et eh bien a euh, son frein depuis, euh, depuis très très longtemps et c'est là où on va dire sa colère parce que même si elle a réussi sa vengeance et eh bien la vengeance ne suffit pas, et elle est toujours très amère de ce qui s'est passé. Et ça a eu des profondes conséquences sur sa propre apparence et euh, bah, sur l'endroit, euh, sur ses sœurs. Et c'est là où justement les valkyres, notamment une bonne partie des valkyres, vont la suivre. Certaines vont être enfermées aussi avec, euh, avec Odin et d'autres vont être bloquées entre les deux mondes. Et c'est celles qui, ces valkyres là, seront les gardiens des âmes justement, des mortels normaux qu'elles qu enverront aux au terres d'ombre. Donc les, même les valkyres vont être séparés entre eux. Elle les valkyries qui servent Elia, les valkyries qui servent Odin et les valkyries qui bah, continuent leur œuvre de base en fait, le, leur œuvre originale. Pendant ce temps, pendant la lutte contre Odin, et eh bien Mimiron il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'est le plus malin de tous les gardiens, c'est l'ancêtre des gnomes. Donc il se dit, il y a quelque chose qui va pas dans le bricolage là. Et euh, eh bien en fait il se rend compte que la forge des volontés elle produit, il voit qu'il y a justement de plus en plus de problèmes avec la malédiction de la chair, il voit qu'il y a des, des, des forgés qui... Qui sont devenus beaucoup plus faibles Et du coup il s'inquiète de ça Mimiron Il va voir euh, il va voir la forge des volontés Et c'est à ce moment là où Loken va frapper Et il va assassiner le Mimiron Il va tout simplement lui mettre un, un coup d'épée dans le dos Il va le poignarder Et Mimiron euh, Donc Loken pense que Mimiron a été tué Mais les serviteurs de Mimiron, les Mécagnomes Vont euh, réussir En fait Mimiron a réussi à sauvegarder sa mémoire Sauvegarder euh, son âme en fait Il a perdu son corps mais il a sauvegardé son âme Un peu comme les titans l'avaient fait avant Et les Mécagnomes vont lui reconstruire Justement un corps Et ils remettront justement la, la conscience De Mimiron dans ce corps Le problème c'est que pendant le processus il y a eu un petit souci Et euh, Mimiron va devenir une espèce d'automate Et ne oubliera complètement euh, Ce qui s'est passé Et il va continuer euh, de maintenir euh, Ulduar à flot mais c'est tout Il fait la maintenance et c'est tout On a, Mimiron a perdu ses facultés euh, mentales Je dirais et spirituelles Ensuite Loken va alors se retourner contre les deux gardiens qui pourraient encore menacer son autorité à Ulduar, à savoir Freya et Odir, Donc il se retourne contre eux. Et maintenant, en plus, il est a, il a infusé un petit peu, entre guillemets, du pouvoir de, de Yogg-Saron. Yogg-Saron l'aide et Loken, du coup, eh bien, va se servir de ses pouvoirs pour mieux euh, défaire Odir. Donc Odir qui sera, euh, qui sera euh, placé en stase à Ulduar. Et enfin, on aura Freya donc, dans, un, dans un duel épique entre Freya et et euh, Loken, et eh bien Loken réussira finalement à triompher euh, de, de Freya, et Freya devra, et eh bien, euh, enfin elle sera complètement vaincue, mais surtout son esprit sera brisé par Loken, et elle errera euh, tout simplement sans aucune, sans aucune forme de volonté propre euh, à Ulduar, elle deviendra une espèce de poupée vide, euh, justement de, de, de, de propre conscience et de volonté. Et Loken et Yoxaron veulent la garder euh, pas loin parce que c'est toujours intéressant d'avoir euh, justement une influence de la nature. C'est d'ailleurs ce qui lui permettra, euh, c'est une de ces raisons qui feront que, eh bien, à un moment donné, on pourra se servir de que les dieux très anciens pourront essayer de corrompre la nature et notamment plus, beaucoup plus tard. Euh, et c'est un des éléments, il n'y a, a pas que ça, mais qui permettra justement aux dieux très anciens de pénétrer euh, le rêve d'émeraude. Il n'y a pas que ça, encore une fois, on y reviendra plus tard. Euh, le regard. Le regard de notre cher de notre cher Loken, le gentil, le bienveillant Loken, va se tourner vers les autres gardiens qui pourraient menacer son autorité, à savoir Raden. Raden qui est à Uldum, qui est dans le sud, et à ce moment-là, eh il n'est pas content, il se dit euh, « Raden est vraiment une menace pour moi ». Il envoie des troupes dans le sud, à Uldum, pour savoir où est Raden, ce que fait Raden, euh, qu'est-ce qu'il mange à midi, et il va découvrir qu'en fait Raden, eh bien, euh, il est tout aussi perturbé que lui-même puisque Raden n'a pas supporté justement les visions qu'il a reçues des titans et il se rend compte en fait que si les titans ne répondent plus c'est parce qu'ils sont morts et du coup ça Raden il ne le supporte pas, un petit peu l'image de Loken Raden ne le supporte pas sauf que Loken lui il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé Raden lui bah, il a un petit peu enquêté il se rend compte qu'il y a un truc qui cloche et c'est pas rien donc il en est venu à la conclusion que ses parents étaient morts et ça, il n'y arrive pas parce que sans ses parents, il se dit Mais en fait, à quoi ça sert On a été créé pour pouvoir veiller sur Azeroth le temps que les, les titans reviennent, etc. Pendant qu'ils trouvent le truc, s'ils sont morts, et s'ils ont été vaincus, surtout, mais nous, on n'a aucune chance en fait, on est perdus. On est des enfants perdus et rien ne pourra nous sauver. Donc, ça, c'est terrible pour Aden et il va complètement péter un, péter un boulon. Il va isoler le pouvoir qu'Aman lui avait confié, il va le sceller, il va le, enfin, il va, il va le sceller tout simplement. Et euh, il va euh, donner des instructions à ses serviteurs et il va se barrer, hein, il va tout simplement euh, retourner en exil. Donc au final, Loken se rend compte que Ra Raden ne sera pas du tout une menace. Donc il va se tourner vers les derniers gardiens qui pourraient encore le menacer, à savoir Tyr, Arkedas et notamment Hironaya. Le truc Ironaya qui est l'un des rares personnes à ne pas avoir vu son nom traduit par la localisation française, donc ça je trouve ça incroyable. Euh, Arkedas, Tyr et Ironaya, eh bien, euh, vont un temps, soit un temps euh, lutter contre Loken, mais Loken a des armées, des armées, il va se reforger plein d'armées, donc c'est de plus en plus difficile de lui tenir tête et se rendre compte que ça ne va pas être possible. Euh, Tyr va, va essayer de s'entretenir justement avec, euh, avec Loken qui va permettre à Arcadas d'aller voler les disques de Nor'Gannon. Alors les disques de Nor'Gannon c'est quoi Ce sont des disques qui permettent... Et eh bien en fait c'est les archives euh, que les gardiens entretiennent pour que un jour les titans reviennent et puissent lire ces disques et se dire... et se tenir à jour de ce qui, tout ce qui s'est passé sur Azeroth. Donc ils mettent euh, il met la main sur, euh, sur les disques de Nor'Gannon et il s'enfuit avec ça. Loken a été trompé et il est fou de rage et il va envoyer tout simplement eh bien. Deux anciens euh, ennemis des gardiens, à savoir deux généraux euh, Cetraxi. Ou Traxi, vous prononcez comme vous voulez, encore une fois, c'est du. Euh, J'allais dire c'est du noir parlé, mais non, mauvais univers, mais c'est tout simplement la langue des dieux très anciens, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous voulez dire, il est, il est traqué par deux généraux Ski, bon, là on est un peu loin, mais ça peut passer. Alors, du coup, eh bien, euh, les deux généraux Cetraxi, qui sont des deux des plus grands généraux de l'Empire Noir. Loken va les ressusciter, va les réveiller et va les envoyer à la poursuite de Tyr d'Arkedas de, et de Hironaya. Tyr, en voyant justement qu'ils sont poursuivis, va se retourner et va dire fuyez les amis, je les retiens et il ferait vous ne passerez pas avec son gros marteau Le truc c'est que les deux généraux c'est Cetraxi ça fait beaucoup C'est quand même des gros morceaux pour euh, imaginer des Mitrax hein, si vous avez joué à, à Battle for Azeroth ben, c'est quand même pas de la tarte hein. Donc ces deux gros généraux c'est des trucs euh, qui euh, normalement il faut plusieurs gardiens pour pouvoir euh, les vaincre et Tyr choisit... Euh, alors, dans leur exode, dans leur exil, ils sont partis avec leurs serviteurs aussi. C'est pour ça qu'il n'est pas juste en mode euh, « Bon, bah voilà, je vais faire le héros, je vais faire le bonhomme. » Il fait trop le pro. Non, non. Là, là en l'occurrence, c'est juste qu'il doit aussi sauver des familles de terrestres, de sauver des familles de tous les serviteurs qu'ils ont emmenés avec lui qui veulent fuir euh, la, la perfidie de Loken et du coup il, leur, il veut leur faire gagner du temps tout simplement et il veut vraiment qu'Arcadas puisse sauver les, les, les disques d'Honor pour savoir que les titans pour, pour que les Titans sachent un jour euh, ce qu'a fait Loken donc il va retenir les deux généraux Cetraxie et dans ce combat et eh bien il va réussir à en, en tuer un et il va euh, gravement blesser l'autre qui va devoir euh, fuir le combat le problème c'est que dans, ce, dans cet ultime sacrifice euh, Tyr va perdre la vie et c'est ce qu'on appellera, c'est l'endroit qui sera nommé Tyrisfall, l'endroit où Tyr est tombé, Tyrisfall. Vous comprenez pourquoi maintenant on appelle ça Tyrisfal. <rire> donc, prononcer l'idéalement Tyrisfal. Euh, donc, dans leur exil, finalement, eh euh, Arkedas euh, et Hironaya euh, rejoindront Uldaman. ce euh, sera leur... Euh, tout simplement leur, leur repère, leur, leur endroit, leur cachette, où ils essaieront de, de, de, justement de bloquer la volonté et l'emprise de Loken. Le problème, c'est que la malédiction de la chair a déjà commencé à envahir leurs propres serviteurs. Eux-mêmes sont affectés par, par, la, par la, la malédiction de la chair. Donc les terrestres, les mécagnomes et les véhicules qu'ils avaient emmenés avec eux, eh bien vont petit à petit se transformer. Et ce sont évidemment, comme vous l'avez compris, j'imagine, les ancêtres des humains, des nains et... Bien sûr, des gnomes. Alors pour les vricouls c'est encore un peu différent. C'est la malédiction de la chair qui va faire en sorte que leurs enfants, la génère, une des générations d'après, va naître, euh, va dire, chétive, et ça sera euh, un gros souci. Je, si vous voulez la suite concernant justement la transition entre vricule et humanité je vous laisse aller voir la vidéo sur la généalogie des humains Maintenant que vous avez un petit peu de plusieurs morceaux pour pouvoir comprendre un petit peu euh, comment, euh, comment tout ça s'est créé, tout ça s'est passé Donc je vous laisse aller voir la généalogie sur les humains Et le, les, les vricules justement qui ont suivi Tyr ont été honorés par son sacrifice Et euh, jure solennellement eh bien, de veiller sur les restes, la dépouille de Tyr Et cet endroit sera une terre sacrée pour euh, une bonne partie des vricules Notamment les, ceux qui ont suivi Tyr mais plus tard, et eh bien d'autres vricoules cool qui emmèneront leurs enfants euh, qui sont atteints par la malédiction de la chair pour justement trouver euh, asile, refuge en ces terres. La Tirisfol bien sûr, l'endroit, les et les, les montagnes où Tir est tombé. Et c'est plus tard là, le, le, on va dire un petit peu le, le berceau de l'humanité, ce seront les montagnes et les, les montagnes d'Alterac, les montagnes de Tirisfal et bien sûr les plaines verdoyantes où l'humanité plus tard bâtira de, de différentes civilisations. Ensuite, eh bien, euh, les, gardiens, non, les gardiens survivants, parce qu'il ne leur reste plus beaucoup, se retirent dans leurs différentes salles euh, titaniques. Le truc, c'est que. Euh, alors certains sont pris, certains sont en exil comme par exemple Raden, d'autres sont complètement brisés comme Freya, d'autres sont en stase comme.. Enfin euh, Freya, j'ai dit Freya, mais c'était un exemple, il hein, y a aussi Mimiron et d'autres. Euh, Thorim, Tor etc. Certains euh, sont en stase comme Odir. D'autres ont été tués, bien sûr, hein, comme Sif et, et autres. Euh, D'autres sont en exil comme Elia, on l'a dit, Elia Odin, qui sont... Odin lui est enfermé, Elia est dans son plan. Et au final, eh bien, Loken à ce moment-là est en fait le grand vainqueur de, de cette bataille, le grand vainqueur de cette guerre de l'ordonnancement d'Azeroth. Et il décide, eh bien, de rester à Ulduar et de se cacher, et de ne plus bouger. Il pourrait également libérer yogg puisqu'il est devenu la marionnette, le pantin de yogg -Saron. mais non. Et Yogg-Saron va et les différents dieux très anciens vont commencer à s'agiter. Parce que sans la pression, sans la défense des gardiens, ils peuvent, ils peuvent justement baisser un petit peu la... Enfin, essayer de fragiliser la prison qui, qui les retient. Alors pour Ktoon, Nuzat, ça se comprend tout à fait parce qu'ils n'ont pas de gardien qu'ils contrôlent au-dessus d'eux. Mais alors pour Yogg-Saron, pourquoi Loken, il, se, il ne se sert pas de Loken pour le libérer euh, Là-dessus, c'est un peu mystère. Et c'est une intrigue qui a été créée à Wars of Rich King, donc peut-être que... C'est un début de raison en mode... Bah en fait on sait pas. Voilà, c'est un peu le problème, cette... Euh, Loken va rester inactif, il va rester totalement FK pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années sans rien faire alors que... à Yogg-Saron, il est tombé complètement sous la coupe de Yogg-Saron, il pourrait faire le... Au moins Yogg-Saron pourrait se servir de lui, même si Loken ne le libère pas directement parce que dans, dans un premier abord il avait réussi à, à se protéger contre l'influence de Yogg-Saron, finalement il a succombé. Donc... Même si, à la limite, il, texto Yoxaron lui dit euh, libère-moi et, euh, et Loken lui dit non, il peut encore une fois jouer avec l'esprit de Sif, etc. pour essayer de l'altérer. Mais non, aucune tentative visiblement, Loken reste bien sage et ne libère pas Yoxaron même si la prison se euh, fragilise petit à petit. Mais ça durera beaucoup de temps quand même, hein, avant que yogg il se, sera, il se libérera, en tout cas jamais, en tout cas pas jusqu'à euh, Shadowlands. On a... Donc comme je l'ai dit, les gardiens qui se retirent et euh, ils laissent la vie s'épanouir, la vie euh, primordiale, la vie euh, continue. Hein. J'avais Cholazar, le Val de l'Éternel Printemps et le cratère de Ngoro. Et ainsi que euh, les flots justement du puits euh, d'éternité, eh la vie s'accélère magi magiquement et ça, la croissance se fait petit à petit, de nouvelles espèces émergent, des de anciennes euh, disparaissent, de nouvelles, euh, de nouvelles apparaissent. Et au final, eh bien, on va avoir les premières civilisations natives d'Azeroth qui vont émerger, comme vous le voyez à l'image. Zandalar et l'empire des Zandalari, mais ça, euh, ce sera d'une autre partie, bien sûr, ce sera une autre vidéo. Après, vous pouvez déjà avoir quelques éléments avec la généalogie sur les trolls, mais également l'histoire de Zuljin et des trolls. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, je dois vous avouer que c'est pas forcément euh, mon, on va dire mon segment de l'histoire de Warcraft que je préfère. Euh, J'ai essayé d'être le plus, euh, le, voilà, de, de narrer tout ça, de compter toutes les histoires, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec cette, euh, cette, euh, cette période de l'histoire de Warcraft, tout simplement parce que bah, c'est quasiment totalement pompé sur, euh, sur la mythologie scandinave. Enfin, euh, je veux dire, Odin qui s'est créé avec un Y au lieu d'un I. J'avoue que j'arrive pas à accrocher. Alors c'est subjectif, hein, je n'arrive pas à accrocher. Pour le coup, par contre, il y a un vrai problème avec le fait que le, le Ken soit totalement FK à la fin et le ça c'est un énorme problème scénaristique pour le coup. Sinon le reste se tient, hein, c'est la mythologie scandinave. Mais j'ai un, un petit peu de mal avec ça, ouais, voilà ce, ce Ragnarok final où Loki euh, tue son frère et euh, va, va foutre le bordel chez les dieux, enfin voilà, j'ai un petit peu de mal, surtout qu'à la fin au final, Loki a gagné, mais au final le monde va bien. Je... C'est tout à fait normal Donc voilà, euh, pro les prochaines parties devraient être beaucoup plus intéressantes puisque il euh, y a la généalogie sur les, les, les nains qui arrivent Il euh, y aura également donc euh, bah, l'histoire de l'ancienne la Kalimdor Avec euh, plus tard la guerre des anciens Et ça c'est des périodes, moi j'avoue, que je préfère largement En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu euh, N'hésitez pas à me donner vos impressions Est-ce que c'est une période qui vous plaît Est-ce que vous préférez celle d'avant Est-ce que vous préférez celle d'après Enfin n'hésitez pas, voilà Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo A plus, dans le Nexus Au revoir au revoir le Gorokate aussi <rire> Et je vous fais plein de bisous N Oubliez pas d'aller voir les autres vidéos de l'heure et d'histoire Avec cette petite musique, c'est toujours sympa Voilà, bisous Youtube, Facebook, tout ça, Twitter pour suivre la